Eh bien ça y est, jeudi 28 mars, on arrive à la fin du mois de mars, donc on s'excuse pour la semaine dernière, mais je dirais le problème qui est aussi la solution, c'est qu'avec Marc et, et moi et notre ami Bruno, on est une toute petite équipe et on dépend entièrement des moyens techniques de Marc pour faire l'émission, et donc on va peut-être passer nos émissions et on va les faire bimensuelles plutôt qu'hebdomadaires. Pour, pour que ça nous permette de mieux gérer parce que hebdomadaire moi je pourrais parfaitement gérer mais, mais à une équipe parce qu'on est une équipe c'est beaucoup plus difficile et d'ailleurs ce soir on aurait dû avoir par téléphone euh, notre amie Virginie euh, du Pérou par rapport à, aux problèmes d'amiante dans les écoles euh, le sujet sera là, ne vous inquiétez pas parce que le titre de notre émission 76 du jeudi 28 mars 2019 c'est monologue à social alors bien sûr, on parle beaucoup de dialogue social. Enfin, euh, l'homme qui accapare euh, le discours et qui a euh, initié et clos tout seul un fameux grand débat dans lequel justement n'apparaissait pas le nucléaire, n'apparaissait pas l'amiante, n'apparaissait pas les pesticides, eh bien, euh, a, nous a tenu un, un monologue asocial auquel il veut nous associer. Et bien sûr, on va dire non. On va dire non... Et on va expliquer pourquoi est-ce qu'on dit non, et on va aussi expliquer pourquoi les médias qui se présentent comme alternatifs euh, sont dans une dérive extrêmement dangereuse, que j'appelle moi la dérive du compromat, qui est un terme russe, qui décrit des documents compromettants concernant des politiciens ou des figures publiques, et donc ces documents, ils peuvent être utilisés de, pour faire une publicité négative, mais aussi pour faire du chantage, voilà. Et, et donc c'est ce qui se produit actuellement dans la fédération mafieuse de Russie. Et il semblerait que cette fédération mafieuse de Russie ait réussi à, à, à infiltrer tout ce qu'on appelait jusqu'à présent nos démocraties, et on voit que l'élection de Trump aux états unis et l'élection d'Emmanuel Macron en France seraient peut-être justement le résultat de, de, de ce fonctionnement mafieux et de cette instrumentalisation ou carrément parfois même de fabrication d'affaires. Et alors là, je, je, avant de rentrer justement moi je, disque, je crains autant l'école de Chicago que celle de Saint-Pétersbourg parce que ces deux écoles sont impérialistes et elles utilisent la mortelle contrainte capitaliste, privée ou collective pour asservir les populations. Donc il faut bien comprendre que la fédération mafieuse de Russie, elle est la fille directe du stalinisme qui était en fin de compte une direction mafieuse. Euh, des républiques socialistes soviétiques avec euh, des mafieux euh, et des apparatchiks en Crimée qui avaient des villas et qui étaient à tuer à toi avec tous les bandits euh, des mafias russes et aussi avec les bandits de la mafia américaine et quand plus tard on va voir euh, les, les attentats euh, de Moscou, avec ces immeubles qui vont s'effondrer, et sur le dernier attentat, deux agents du FSB qui vont être pris puis relâchés, voilà, on va, on va botter en touche, qui seront suivis ensuite, au niveau euh, de la Fédération des États-Unis d'Amérique, euh, des attentats du 11 septembre, qui sont exactement du même tonneau, on s'aperçoit que, eh bien, quelque chose, on est passé à côté de quelque chose, tant au niveau de l'analyse politique, que, euh, je dirais, des, de la compréhension des prémices de, de ces nouveaux types de dictatures, parce qu'on ne peut plus parler euh, de, de pays de l'Est ou de, de l'Ouest, maintenant on ne, peut pas, on ne peut plus parler que de la dictature du Nord sur le Sud, et on s'aperçoit que, bah, le Japon compris, parce qu'il n'y a eu que Cécile Duflo pour croire que l'archipel du Japon devait partie de l'hémisphère Sud, le Japon les États-Unis d'Amérique, euh, la Fédération de Russie, tous les pays dits occidentaux, tous les pays qui ont eu historiquement un développement industriel, oui. imposent dorénavant la dictature militaro-industrielle aux pays qui, eux, n'ont pas d'infrastructure euh, militaro-industrielle. Donc, ce monologue, qui est un monologue international, à travers l'ONU et son fameux conseil de sécurité avec droit de veto, qui est une dictature justement des pays industrialisés sur les pays non industrialisés, et bien cette dictature, jusqu'à présent, on pensait qu'elle s'exerçait entre pays riches sur les pays pauvres. Et aujourd'hui et eh bien cette politique elle est interne au pays et donc les populations en France, en Italie, en Suède, au Danemark, enfin partout dans le monde découvrent qu'elles qu deviennent des populations autochtones et qu'on peut les parquer, qu'on peut agir avec elles euh, comme on a agi euh, anciennement avec euh, les amérindiens, c'est-à-dire on peut les estropier euh, les criminaliser, et qu'à partir de là, eh bien, on s'aperçoit que euh, on a nos populations du Sud à l'intérieur de nos pays du Nord. Et donc, c cette, cette guerre permanente, euh, elle, elle est non seulement contre les peuples, mais elle est contre les cultures, elle est contre l'humanité même, et ce qui est intéressant, c'est que ce mois de mars, il porte bien son nom, parce que c'est le, le dieu de la guerre. Et il a commencé euh, par des déclarations le 18 mars. Le, le 18 mars 2019, le président de la République française a dit « Ce n'est pas, pas un hasard si les casseurs se remobilisent alors que le grand débat est un succès. » Donc déjà, on le voit, euh, l'homme qui a à l'initiative du débat, c'est lui qui porte un jugement sur ce débat, c'est assez étonnant, donc il se félicite du succès de son grand débat. Ce que veulent ces gens, donc après maintenant, il explique ce que veulent les gilets jaunes, donc il est, il est franchement, il est omniscient. Donc ce que veulent ces gens, ce n'est pas le dialogue, donc on voit bien, il l'a dit carrément, les gilets jaunes ne sont pas des démocrates, ils ne veulent pas dialoguer. Leur seule revendication, c'est la violence. Et les manifestants pacifiques doivent prendre leur distance avec ces casseurs. Donc on, on voit bien que le manifestant non-violent est rendu responsable euh, de toutes les violences. Donc ce type, qui est euh, un type qui s'impose euh, à l'ensemble des peuples français contre leur volonté, insulte les manifestants du non violents et dit qu'ils sont complices euh, des casseurs. Et ça, c'est le président de la République qui a déclaré ça le 18 mars 2019. Alors, une forme de consigne a été passée pour que ne soient pas utilisés les LBD on a constaté beaucoup, beaucoup moins de tirs de LBD, beaucoup moins de capacité de projection de nos forces de l'ordre, beaucoup moins de mobilité. Alors ça, c'est le premier ministre de la République française qui faisait partie des trois personnes d'Areva qui étaient venues voir Aline Pochard en 2008 après le rejet à Tricastin d'Uranium dans la Gaffière pour lui dire qu'il y avait zéro problème. Donc ce type qui a, qui a un mentor professionnel comme la, la petite frappe euh, élyséenne euh, nous explique que. Euh, la bah, c'est pas tout à fait ça. Non, il nous explique qu'il que, que va prendre des mesures parce qu'on n'a pas assez mutilé de manifestants. Donc, quelles, quelles ont été les, les mesures qui ont été prises euh, Eh bien. Il y a eu les keynote. Non, c'est pas tout à fait ça. Euh, pas les, les mesures qui ont été prises, elles sont euh, extrêmement euh, inquiétantes. Michel Delpouèche, qui, est, qui était le, le préfet euh, de police de Paris, a été remercié. En tant que préfet de police non élu, il avait un droit de vie et de mort sur les populations. Alors, ce, ce fâcheux républicain a certainement donné des consignes interdisant l'emploi des abominables LBD40 sur les manifestants gilets jaunes, dans un souci de principe de précaution, voire avec la volonté caractérisée d'éviter la mise en danger de la vie d'autrui. Ce refus d'obéir à des ordres contraires au respect des droits humains est tout à son honneur. On aurait aimé rencontrer, lors des procès de Tokyo et de Nuremberg, ce genre d'individus. Donc moi, le préfet qui a été remercié par Emmanuel Macron et par le Premier Ministre, eh bien moi, anarchiste Roger Nimot, je lui dis bravo et je, je vais même plus loin que ça. Moi j'appelle toutes les personnes responsables de notre sécurité, à l'insubordination non-violente active lorsque les ordres qui leur sont donnés exigent l'usage de la force armée sur des populations désarmées. Donc aujourd'hui, moi je lance un appel euh, euh, aux militaires, aux forces de l'ordre, aux gendarmes et aux policiers d'être insubordonnés à tout ordre qui mettra en danger la vie de citoyens non-armés. Voilà. Que les manifestations soient déclarées ou non. Voilà, donc la, le, le procédé fasciste qui consiste à assimiler la majorité, la grande majorité des manifestants non-violents à une minorité active dont la seule violence est souvent de casser des vitrines et non pas de mutiler ou de tuer des gens, eh bien c'est criminel. Ce sont là des propos criminels et je dis qu'il faudrait poursuivre en justice le Président de la République et le Premier Ministre pour oser pour oser carrément euh, avoir des propos qui sont des propos euh, contraires à la paix civile et des propos haineux, des, réellement des propos haineux et dangereux et fascistes. Donc aujourd'hui, il ne faut plus tergiverser, moi j'en ai marre d'Éric Coquerel qui vous raconte notre démocratie ou d'Edouard Plenel qui parle de notre démocratie. Non, il n'y a pas de « nôtre » et il n'y a plus de démocratie. Nous sommes dans une situation de non-droit total. De non-droit total. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les, les... qu'il qu y a eu un grand débat. On n'a pas parlé du nucléaire. On n'a pas parlé de l'amiante. On n'a pas parlé des pesticides. Eh bien, moi, je suis là ce soir, justement, pour sortir de ce monologue asocial. Et donc, sur le nucléaire, le réacteur numéro 2 de la centrale normande de Paluel... Suite à la chute d'un de ses quatre générateurs de vapeur le 31 mars 2016, c'est-à-dire au moment où tout le monde parlait des nuits debout, hein, eh bien EDF a voulu le remettre en marche, <rire> en marche, <rire> en fonctionnement, hein, le 24 juillet 2018. Il a arrêté de produire de l'électricité la journée même de son redémarrage, soi-disant pour des aléas sur la turbine. Alors la turbine, laquelle Parce qu'il faut savoir qu'un réacteur nucléaire, possède quatre générateurs de vapeur et qu'il n'alimente pas une seule turbine. Donc, on, on veut nous faire croire, mais en fin de compte, la loi de transition énergétique, elle prévoit désormais... La loi de transition énergétique prévoit désormais que si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Et donc en fin de compte, qui a pris la décision de déroger à la loi pour le réacteur nucléaire numéro 2 de la centrale de Paluel rafistolé Et donc là, on est vraiment dans un vrai problème de fond. C'est-à-dire que ces gens-là ne respectent pas la loi et le respect de la loi. La loi semble facultative à la criminelle bande organisée de crapules gouvernementales. Donc on a une loi de transition énergétique qui dit que quand un réacteur est hors service pendant plus de deux ans, il doit être, euh, il doit être déclaré fermé définitivement, et les crapules du gouvernement eh bien, ont demandé à ce que soit relancé son activité pour essayer de passer outre la loi. Voilà. Et donc ces consignes de fermeté et d'interpellation qui ont été données début décembre n'ont pas été appliquées c'est à peine croyable. Tempête, une source, une source gouvernementale qui évoque de gros dysfonctionnements dans la chaîne de commandement. Et bien ça, c'est le Figaro qui, qui a écrit ça le 18 mars 2019. Donc on voit bien que ces gens-là, non contents de donner des ordres criminels, estiment qu'ils vont prendre des sanctions contre les gens qui ont refusé d'obéir à ces ordres criminels. Donc, il faut réellement voir que des décisions sont prises actuellement par rapport au nucléaire, mais pas uniquement par rapport au nucléaire, donc par rapport à des choses qui mettent nos vies en danger. Et donc je vais revenir sur, sur l'amiante, parce que là on vient de parler du nucléaire, mais l'amiante. Alors donc, comme je vous l'ai expliqué, pour des raisons familiales, Virginie du Pérou ne pourra pas être avec nous par téléphone ce soir pour faire le point sur la vitale décontamination rapide des établissements publics et privés contenant de l'amiante. Et on l'excuse alors, de l'amiante ancienne susceptible de contaminer mortellement les populations à l'insulte de leur plein gré, et notamment les populations les plus vulnérables, les enfants scolarisés. Alors, je vous conseille d'acheter et de lire son livre Amiante et mensonges, notre perpétuité, journal de Paul et Virginie. Alors, Paul, le père de Virginie, fait partie des enfants contaminés à Aulnay-sous-Bois et mort plusieurs décennies plus tard dans l'indifférence coupable et complice des institutions républicaines censées les éduquer et protéger leur santé et leur vie. Le collectif Amiante École, soutenu par les principales associations de défense des victimes de ce matériau dangereux, lance un appel dans Libération pour établir une cartographie de la présence de l'amiante dans les établissements scolaires et forcer les autorités à agir. Source Libération le 19 mars 2019. Aujourd'hui encore, de très nombreux établissements scolaires sont farcis d'amiante, col, des dalles de sol, traitement des plafonds des toitures, fibrociment. Plus le bâtiment est ancien, plus les risques sont grands. Il faut bien le comprendre donc parmi les établissements disposant d'un diagnostic la période où Justement j'en je, parle. Parmi les établissements disposant d'un diagnostic technique amiante, le fameux DTA, 38% des écoles publiques, 73% des collèges, 77% des lycées contiennent de l'amiante. De nombreuses écoles restent par ailleurs sans diagnostic. Alors ça cette source, c'est Dimag Info du 18 octobre 2018. 2018, et c'est la députée Elsa Faucillon des Hauts-de-Seine qui a fait cette déclaration à l'Assemblée nationale. Donc je donnerai les liens sous la vidéo. Donc les pouvoirs publics sont parfaitement au courant. par an, par an vous devez exiger d'avoir accès pour toutes les écoles construites avant juillet 1997 au dossier technique amiante de l'établissement que fréquentent vos enfants. Ce dossier est légalement obligatoire. Légalement obligatoire. Donc, interviewé par Jean-Pierre aïl sur le plateau de CNews ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquet, Blanquet ou Blanquer, a été interrogé sur l'enquête publiée dans l'Ib. Alors, c'est une responsabilité des collectivités locales. Voilà ce que dit le ministre. C'est une responsabilité des collectivités locales la responsabilité des bâtiments. Mais nous ne sommes pas indifférents au sujet. Il y a une coopération entre les collectivités et l'État, notamment parce qu'il doit y avoir un diagnostic technique amiante dans chaque établissement construit avant 1997. Nous vérifions ça, nous vérifions ça. Voilà, dit le ministre. Vraiment Alors comment expliquer que selon l'enquête de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires, la seule donnée publique à ce jour, de 2016, un tiers des écoles primaires n'a toujours pas de diagnostic amiante Et ça, ça a été publié dans Libération le 20 mars 2019. Et je donnerai aussi le lien. Donc on le voit... C'est tout à fait récent. Bien sûr, c'est récent. Ça veut dire qu'on n'est pas tiré d'affaires. Une là, semaine. Mais on, on est loin d'être tiré d'affaires. On ouais. le sait très bien. À Aulnay sous soubois les, les, les 250 personnes recensées mortes des conséquences d'une usine de broyage d'amiante, dont des, des enfants qui, comme le père de Virginie, étaient écoliers, fréquentaient une école qui était à côté d'une usine qui broyait de l'amiante. Le préfet était au courant, l'État était au courant, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, si on sait que ces personnes sont mortes, c'est parce que des associations auxquels on met des bâtons dans les roues, auxquels la préfecture et des élus mettent des bâtons dans les roues, à leurs propres frais, font le travail que devrait faire le ministère de la Santé. Donc aujourd'hui, on voit bien que l'État, non seulement... Les associations des bénévoles, des gens... L'État français n'assume pas ses en fait, responsabilités, en fait. mais au-delà de ça, il, il se défausse loin. sur les collectivités voilà. locales. Voilà, donc, il faut comprendre que... Ce qu'on vient de voir sur le nucléaire, ce qu'on vient de voir sur les pesticides, maintenant, euh, sur, sur l'amiante, maintenant on va le voir sur les pesticides. Parce que là, récemment, il y a, y a un, un fâcheux, euh, il, il s'appelle comment, là ce, ce, ce, ce type-là qui présente sa, sa liste euh, aux européennes, euh, rappelle-moi, tu sais... Raphaël. Qu est, euh, Raphaël comment Glucksmann ça. Glucksmann. Glucksmann, voilà. Celui-là, Gluck... il l'Amérique. Oui, et oui, c'est est... Glucksmann, je crois. Glucksmann. Ouais. Voilà, Glucksmann. Lui, il, monte une, il monte une liste, mais si on en a repris pour 5 ans de glyphosate, c'est parce qu'il y a une commission au niveau de l'Europe, c'est-à-dire les, les, les commissaires intergouvernementaux, c'est-à-dire des gens nommés par les États-nations. Pas, pas du tout, pas de, du tout. De toute les... façon, Roger, ça fait des années qu'on n'est plus oui. représenté par qui que ce soit. Dans ça, fait les années, ça fait des années que l'Union européenne nous impose euh, et impose aux populations européennes des décisions purement criminelles parce qu'il faut voir que les pesticides si effectivement les premières victimes sont les gens qui ont des créances au crédit agricole et qui sont obligés de poursuivre ces pratiques ignobles à la fois avec des intrants euh, chimiques et des pesticides pour simplement avoir des rendements sur des terres que l'on tue, des terres qui sont mortes des terres comme dit le couple bourguignon euh, qui créent de la pathologie végétale et qu'on ne peut cultiver qu'avec des, mé des méthodes fascistes, moi j'appelle ça l'agriculture fasciste, où par rapport aux insectes, par, par rapport aux décomposeurs, on tue le sol à, à base d'intrants et de pesticides et ce sol il est mort, il est définitivement mort et quand il y a des pluies diluviennes, il y a une couche de latence et ça crée des inondations, donc il faut bien voir que l'État est parfaitement vois, au courant par de ça. À ce que tu dis, j'ai toujours une image euh, qui, qui, qui reste des bourguignons euh, dans un des documentaires euh, on peut en trouver euh, énormément sur la euh, sur la planète youtube les bourguignons ils se débrouillent justement pour nous expliquer ce qu'on fait à notre sol parce que le sol est vivant et euh, ce que nos élus etc euh, en pensent mais ce que ce que je voulais dire par rapport à tout ça c'est que les pesticides ne reculent pas les sols sont de plus en plus défoncés c'est à dire que ce qui ressemblait à de la gadoue euh, historiquement, aujourd'hui, est devenu de la roche parce qu'on y injecte des pesticides. Et là où je réagis, moi, euh, en tant que personne, où je trouve ça grave, c'est la phrase de Bourguignon qui nous disait que c'est symbolique. L'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait quand il en a plein le dos Il boit le poison qui a tué sa terre. Et ça, moi, je trouve que ça fait mal. Voilà. Donc, effectivement, les agriculteurs Première premières victimes des pesticides, mais ensuite les femmes enceintes et les enfants. Parce qu'il faut voir que toute notre alimentation on est, tous est contaminée. C'est-à-dire que quand on fait des analyses de sang ou des analyses d'urine, de n'importe quelle personne au sein de l'Union européenne, on découvre une multitude de pesticides. Donc, nous sommes, à travers ce que nous respirons, ce que nous ingérons, nous sommes contaminés. Et donc, c'est ce, ce problème sanitaire et social euh, prégnant d'une urgence, il s'agit quand même de notre alimentation, il s'agit quand même même de la fertilité, il s'agit de notre avenir, La vie n'a pas fait partie de ce putain de grand débat de mes couilles. Donc, moi je dis quand on assassine, quand on contamine les gens avec le nucléaire, avec les pesticides, avec l'amiante, et quand on se défausse de ses responsabilités, mmh. eh bien, et il faut être bouté hors des, des, de, de l'exécutif, tout simplement, de manière insubordonnée, non violente. C'est-à-dire que moi, je dis aux gilet jaunes, euh, on vous insulte, on vous mutile, euh, gardez votre calme, mais à la limite, peut-être que le dernier round, c'est justement de dire à ces gens-là, mais il ne va plus y avoir eu aucune voix pour vous, parce que moi, ce qui m'outre, ce n'est pas Emmanuel Macron, que parce que... que, que les soutiens, les non, alors je vais t'expliquer pourquoi, mais avant, je vais, je vais parler de ça. Regarde un peu, regarde un peu, est-ce que c'est pas ignoble est-ce que c'est pas ignoble Moi, j'ai l'impression de voir la France insoumise. Ah, bah, bah, Regarde, mais, parti, mais, mais, mais, mais je, je, je lis ce qu'il y a de marqué. Pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent. Mais attends, ça va plus loin. C'est-à-dire que... Euh, alors, notre liste, c'est le lobby des gens. Alors, le lobby des gens, euh, voilà, les gens, je ne sais pas, voilà, bah, Des gens coup, face au lobby de l'argent. Bah, euh, oui, euh, voilà. C'est pourquoi nous voulons réorienter l'argent de la Banque Centrale vers un fonds de développement des services publics. Mais il est con ou quoi, ce Yann Brossat la Banque Centrale Européenne, c'est une banque privée de gens qui sont cooptés au sein des banques privées nationales. Donc, il n'y a aucun élu là-dedans. Il va faire quoi Il va faire pression avec quoi Avec sa bêtise. Et donc, dans sa liste, qu'est-ce qu'on voit On voit des gens... Alors, euh, Mamanou Bassoum, candidat, ingénieur, champion d'Europe de taekwondo, gilet jaune. Gilet jaune. Alors, attends, j'en ai, ai une autre. Euh, Elina Dumont, candidate, ancienne sans abri, militante associative, gilet jaune. Voilà, donc, moi je vais te dire ce que je pense des gilets jaunes par rapport à ça, parce que ces gens-là, ils appellent à quoi Ils appellent à ce que tu renies ton vote majoritaire et, référendum, et référendaire du 29 mai 2005. Moi, je ne vais pas voter le, 29, le 26 mai 2019 contre une gouvernance antidémocratique et financière qui nous met dedans alors que je l'ai refusé constitutionnellement et par référendum le 29 mai 2005 parce ben que moi je... je vais voter mais je vais voter blanc ben oui mais ce que je veux dire voilà, c'est que tu vas ne vas apporter ta voix à personne exactement donc ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui on est dans une déontologie complètement poutinesque de la part des gens qui se présentent comme l'opposition. Donc euh, récemment j'ai lu un article sur l'humanité.fr et cet article il est du 25 mars tu vois on est le 28 donc il y a trois jours donc le 25 mars 2019, le titre, le journaliste qui s'appelle Alexandre Fache n'en est pas responsable. Parce que quand tu écris un article, c'est souvent le comité de rédaction qui fait le titre, c'est pas le journaliste. Alors le titre déjà, il, il est, voilà je te le donne, c'est genre tabloïd. Ils n'ont pas honte, le maire du Havre, as du selfie porno. Bon voilà, donc tu as l'impression de lire un tabloïd, hein, c'est l'humanité.fr. Donc il y a un article euh, d'Alexandre Fache où il a écrit successeur d'Edouard Philippe, Luc Le Meunier, a démissionné, accusé d'avoir envoyé des photos de lui nu à plusieurs femmes. Bon, voilà. Donc, euh, humanité.fr, euh, 25 mars 2019. J'ai l'impression, je ne sais pas moi, de lire euh, ici Paris, Jour de France... Gala. Euh, Gala voilà. Donc... Voici. Alors, ces documents... Alors, moi, j'avais parlé du compromat russe. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la Fédération mafieux de, de Russie, il y a le, le compromat, c'est-à-dire quand on veut éliminer quelqu'un, bon, on lui envoie une prostituée et puis on plante des, des caméras dans la chambre et après on diffuse ça dans les grands médias c'est complètement ignoble ce sont des pratiques fascistes et donc et donc aujourd'hui on est là à fouiller dans le slip d'un mec pour lequel j'ai aucune sympathie mais c'est ignoble on n'a pas à faire ça c'est ignoble c'est à dire que c'est en dessous de la ceinture et ce que font les gens avec leur bite ça regarde que c'est à dire que à partir du moment Roger à partir du moment où une presse, euh, où une presse se veut d'opposition, mais où elle, où elle pratique le fascisme, eh bien cette presse elle doit être appelée presse fasciste. Voilà. Donc la déontologie poutinesque de l'humanité.fr doit être dénoncée. Elle est à la mesure de la dangereuse stupidité de toutes les listes des partis euh, politiques agréées par l'inique constitution dictatoriale de la 5ème République française néocolonialiste. Donc voilà ce qu'il en est. Et donc quand j'ai parlé justement des pesticides, de l'amiante et du nucléaire, eh bien il faut bien voir que tous les partis agréés et, et, et, et qui sont électoralistes au sein de la Ve République, eh bien ce sont des partis de collaboration. Et voilà. Donc ces listes, elles sont toutes pour la, la résilience électorale de l'unique gouvernance intergouvernementale de l'UE. Elles sont là pour nous permettre de signer un nouveau chèque électoral en blanc au directoire de la Banque Centrale Européenne. Et donc quand tu vois qu'un Yann Brossa se permet de, de, de, de, de présenter une liste euh, en, en argumentant qu'il va peser... Sur les décisions d'un directoire euh, et du directoire de la Banque Centrale Européenne, eh bien, c'est pire que de se foutre de la gueule du monde. Et quand tu vois que des colistiers se réclament gilets jaunes, alors là, c'est ce que j'appelle justement le mouvement fourre-tout. C'est-à-dire qu'on y trouve à la fois des gens du Rassemblement National qui se disent gilets jaunes, des gens du PCF qui se disent gilets jaunes, des gens de la France Insoumise qui se disent gilets jaunes. Et, et, puis, et puis quoi Et moi, je vais te dire, le, le plus grand des gilets jaunes, c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire que tout le monde peut se revendiquer d'être gilet jaune et à, partir du, et à partir du moment où chacun peut se revendiquer de quelque chose et bien ce quelque chose n'est plus rien il devient un mot poubelle comme truc et machin voilà mais bien sûr mais, mais je ne le suis pas mais je ne le suis pas parce que je ne veux pas être mis justement dans ce grand fourre-tout voilà et donc il est important de savoir de quoi on parle et aujourd'hui on parle de démocratie et bien c'est démocratie au niveau étymologique ça signifie pouvoir du peuple eh bien, aujourd'hui, le peuple et les peuples sont impuissants. Les peuples sont émasculés. Les peuples sont spoliés. Les peuples sont instrumentalisés. Les peuples sont moutonnoisés. Les peuples, ils vont aller à l'urne comme le mouton, il va à la mangeoire et à la breuvoir. Voilà. Et il va aller élire celui qui lui coupera la gorge. Et donc, ce terrorisme international qui est financée, la pancarte, si on est là, s'il y a ces émissions Radar tous les jeudis, c'est parce qu'avant, de 19h à 20h, sans aucune exception, depuis octobre 2015, et bien on essaie de sortir du couloir de la mort des jeunes saoudiens. Les jeunes, cette jeunesse de, du meilleur allié, du plus grand ami d'Emmanuel Macron, hein c est, c est, cette jeunesse qui fait les frais comme la jeunesse française, des bonnes affaires, des marchands d'armes français. Eh bien c'est ça qu'il faut dénoncer, c'est ce complexe militaro-industriel. Et c'est pas avec un Ruffin qui va aller pleurer euh, dans la presse. Ah ben oui, ah ben oui, j'avais de l'estime pour Étienne Chouard, mais visiblement c'est une passerelle de l'extrême droite. Mais trou du cul, t'as fait la même chose, t'as fait la même chose avec l'assassinat d'Adama Traoré. Tu t'es dit, ben non, je peux pas soutenir, je peux pas, je peux pas soutenir ce noir parce que parce que. Ah parce que euh, qu'est-ce que ça va me rapporter politiquement hein Qu'est-ce que ça va me rapporter politiquement Je te coupe deux petites secondes ben, Stéphane Durleau qui vient de nous rejoindre et qui te dit c'est plus un monologue puisqu'il est avec nous. Oui, oui, bien sûr. Il participe, il fait des petits commentaires. Et là, il nous parle d'un pays imaginaire où les habitants parlent deux langues, le beau bo-bo-bo. Et oui. ensuite on verra à travers les commentaires sur le lieu. Moi, moi c'est ce que je dis aujourd'hui aujourd'hui ce que tu disais. Aujourd'hui, il y a, y a, y a... ils étaient contents, ils parlaient le b. Et quand ils étaient en colère, ils parlaient le me Dans les deux cas, ils marchaient en troupeau. C'est ça exactement. C'est-à-dire que tu dois suivre le troupeau, mais aussi pourquoi Parce qu'on te dit, il n'y a pas de sécurité hors du troupeau. Mais le troupeau, on le fait monter dans un camion, on le conduit à l'abattoir. Et donc, moi, je exactement. dis, je dis attention. Euh, la destination du troupeau c'est l'abattoir la destination finale euh, du troupeau c'est l'abattoir donc si vous allez voter pour un candidat quel qu'il soit le 26 mai 2019 eh bien vous voterez pour les gens qui vont vous emmener à l'abattoir et je tiens à le dire parce que on en a repris pour 5 ans de glyphosate pourtant on a été sages Hein Pourtant, on a un abruti comme José Bovet qui se permet de dire que récemment, par rapport aux droits d'auteur, on a une loi qui a damé le pion aux transnationales. On a aussi participé à, mais attends, mais, à, non, mais à mais... quelques rassemblements, justement, avec les... oui. pour demander au gouvernement d'arrêter. Vas-y, vas-y. C'est important, effectivement. Sur, on... sur... Sur les pesticides, on, on, est on a fait euh, plusieurs, euh, justement, euh, rassemblements avec des marches euh, qui partaient d'Enfer-Rochereau, de, de, si je me rappelle oui, bien, oui, oui. pour aller vers le ministère. On l'a fait un certain nombre de fois. Moi, ce que j'ai retenu, c'était qu'on avait face à nous un gouvernement complètement sourd à tout ce qu'on pouvait lui demander. Donc voilà, la situation, elle est, elle est comme ça. Vous pouvez demander quoi que ce soit à votre gouvernement, à votre élu, il sera sourd. Mais il y, y a une raison très, très prégnante, je vais t'expliquer, je vais t'expliquer, au, au ministère de l'agriculture, quel que soit le ministre ou au ministère de la transition, euh, euh, je ne sais plus quoi, solidaire et, et trucs de mon cul de mes fesses, eh bien, comme au ministère de l'agriculture, le président de la FNSA. C'est lui qui donnait le là. Euh, le, le, le, le, Il ne faut pas parler de gouvernement Macron, il faut parler du gouvernement du MEDEF. Et donc le gouvernement des entreprises du CAC 40. Et donc, quels sont les alliés de ce gouvernement Eh bien, c'est les Ruffins. Ce sont, ce sont les gens qui, qui prétendent défendre le monde du travail. Voilà. Et donc, Ruffin, il s'est fait quoi son, il, Comment est-ce qu'il s'est fait son petit fonds de commerce C'est basé sur quoi Il s'est fait son petit documentaire à la mort moelleux euh, « euh, Merci patron ». Il l'a diffusé pendant ah, les nuits debout qu qu qu qu qui était l'instrumentalisation vers les de la élections présidentielles depuis euh, sa création c'est quelqu'un c'est un c'est un, et, c est c est, un et, et, il, et il a porté son média c'est un, un homme c'est ces, ces un homme d'appareil sans imagination oui. et qui, qui n'a aucune solution à proposer et aujourd'hui les, les Ça solutions journal fakir et il est décroissant comme moi je suis archevêque donc les solutions on les connaît, des gens les connaissent, elles ont été développées des, des décennies avant même que je naisse. C'est-à-dire que dans les années 60, toutes les solutions avaient déjà été apportées. Maintenant, si on n'entend plus d'intellectuels dans les médias, c'est parce que les intellectuels ils savent très bien que ça ne sert à rien de passer dans les médias. On a eu un prix Nobel de physique qui s'appelait Pierre-Gilles de Gênes. Je me souviens, une fois qu'il passer à la télé, on lui a coupé la chip pour, les, pour la publicité. Donc, ça un... m'intéresse, c'est quoi un intellectuel Je vais t'expliquer. C'est simple, un, un intellectuel, c'est simple. Que... à son intellect. C est, c est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a un discours euh, construit euh, par rapport à la science ou à la philosophie Mais on dit que la philosophie c'est la mère de toutes les sciences. Donc c'est quelqu'un qui de manière étayée va... Est-ce qu'il fonctionne par ramification non. Plutôt, euh... non, il ne défend pas un point de vue, il, il, il est au contraire dans, dans la défense de toute approche qui est le doute. Voilà. Maintenant, ça, les bien sûr, les gens, je qui, les, les, les gens qui te demandent, les gens qui te demandent de leur faire confiance. Et eh bien, si quelqu'un te dit, faites-moi confiance ou votez pour moi, et eh bien là, tu dois être plus qu'assailli d'un doute. C'est pour ça que moi, je lis très clairement je, dans le cadre de ce système unique qui reconnaît pas le vote blanc, qui pour lequel les résidents n'ont pas le droit de vote et qui n'utilise pas la proportionnelle sur toutes les élections et qui en plus utilise des scrutins nominatifs, si je moi je me présentais, eh bien, je, je, je serais comme toutes les crevures qui se présentent à des élections locales, régionales ou nationales. C'est-à-dire que j'avaliserai le système. Et aujourd'hui, il s'agit bien de ça. Il s'agit de dénoncer toutes ces gouvernances dans lesquelles nous ne sommes plus, à la limite, et, et je dirais de manière péremptoire, qu'une espèce d'organe consultatif. Mais le peuple, ce n'est pas un organe consultatif. Le peuple, il doit être à la fois le législatif et l'exécutif. Et aujourd'hui, avec la technologie et notamment avec le, le dark web et avec des outils qui nous permettent la cryptographie quantique ou des choses comme ça, chaque citoyen, en dehors des nations, c'est-à-dire il faut mettre à bas les nations, à bas la nationalité, on pourrait décider localement, régionalement et globalement des politiques. On aurait besoin oui. des luxe. Comment fait-on Comment fait-on Eh bien, il va falloir euh, mettre en place des structures euh, sécurisées où est, -ce, est -ce les gens. Que, est on, a les on, peut, on peut effectivement sur le dark web euh, avec euh, Thor, bien que j'ai appris récemment qu'en Fédération de Russie, euh, il y avait des, des plateformes qui avaient été interdites parce que justement elles permettaient euh, à l'opposition d'utiliser ces outils. Mmh. Voilà, donc aujourd'hui on voit bien que l la liberté d'expression et l'expression libre, euh, elle est... Par exemple, là aujourd'hui, tu utilises un moyen de communication qui s'appelle un micro, tu oui. est branché sur quoi sur un, un, enregistreur, un enregistreur et après pour le des... lien, il est, il est, il est fidèle. Il exactement. Est-ce est que tu penses qu'entre ton micro et l'appareil que tu utilises, quelqu'un peut s'introduire dedans et t'usurper non. non, justement, pourquoi Justement, eh bien c'est pour la même raison pour laquelle je, je n'utilise pas le wifi chez moi, c'est à dire que le wifi on, on émet les données de, de manière hertzienne et donc à, à un, un cœur même pas très habile, en 20 minutes va, euh, va pouvoir te voler ta, ta, ta clé de cryptage et, et, et passer voir tout ce que tu fais et même s'introduire et, et à ton insu et passer pour toi. Donc il faut bien voir que c'est un très grave danger et c'est comme ça justement, c'est sous le prétexte de combattre le terrorisme que dans nos sociétés, on combat le syndicaliste et on combat la liberté d'expression. Il faut bien voir pourquoi euh, Emmanuel Macron sert la louche à Mohamed Salman al-Saoud qui a quand même fait assassiner un journaliste en le faisant découper vivant au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Donc euh, on, on est là... Euh, au-delà de l'horreur de mutiler des, des pauvres gens euh, à coups de LBD40 en leur faisant perdre des yeux ou en, en leur bousillant la mâchoire, on, on, on, là carrément on tue euh, un opposant politique, et bien si ça a pu se faire, c'est parce que on a piraté le téléphone portable d'un de ses amis, et donc on a volé les contacts, et à partir de là on a pu le repérer, et, et le loger, et à partir de là, on a envoyé une équipe pour l'assassiner. Et donc, il faut voir que les gens qui conspuent Macron aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils ne conspuent pas François Hollande François Hollande, il a fait assassiner de manière extrajudiciaire 43 ressortissants français à l'étranger. 43 personnes, sans être jugées, ont été condamnées à mort et exécutées à l'étranger par l'État français. Sous. Sous la dictature de François Hollande, la dictature constitutionnelle, parce que comme je l'ai déjà dit la dernière fois et comme je ah le répéterai, 43 personnes quoi as le des 43 personnes Non, mais on non. pourrait les retrouver. Il y a un livre. Une a... Fois une fois. Non, mais il y a un Dans livre qui a été, qui est... il y a un livre qui est, qui est sorti. Non, je ne vais pas rendre hommage parce que parmi ces gens, il y a des gens qui eux aussi ont éliminé d'autres gens. Oui. Donc je ne vais pas rendre hommage à des criminels. Mais je ne vais pas aller assassiner un criminel parce que quand tu es Contre la peine de mort et pour son abolition universelle et définitive, eh bien, tué pour la vie. Ça ne peut être que de manière inconditionnelle, mmh. voilà. Et donc. Quand on utilise les méthodes fascistes, on est fasciste. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que moi, quand j'ai quelqu un quelqu'un comme Tony Doni qui dit d'un de mes amis, il est propriétaire à Paris, comme si d'un coup, eh bien, je, je, je, me, je me retrouvais, comme Lénine ou Staline, en droit de l'envoyer dans un goulag et de l'exterminer physiquement, eh bien ces gens-là, ils, ils, ils sont déjà les petites rivières de, de, des. De, des immondices à venir. C'est quoi justement un propriétaire Un propriétaire... J'ai du mal avec cette notion. Un propriétaire, c'est quelqu'un qui a un acte de propriété notarié, et voilà. voilà. Et, ça, ça Est-ce que tu vas le conserver ad vitam aeternam acte, Non, on peut, changer, on peut changer la société pour faire en sorte que l'héritage n'existe plus, mais que par contre le loyer aussi n'existe plus. Donc de faire en sorte que chaque citoyen ait accès à un logement qui n'est pas gratuit car rien n'est gratuit dans la vie, mais que chaque citoyen ait accès à un travail, que chaque citoyen ait accès à, un revenu, à des revenus décents et pour dissocier les revenus du travail. Parce que c'est ça la vraie révolution à venir, c'est dissocier le revenu du travail. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, avec l'informatique, il y a des robots qui produisent des revenus, qui produisent de la richesse, et, et ces revenus, eux, ne payent pas de cotisations sociales. Et donc, on le voit qu'en envoyant de plus en plus de gens euh, au RSA ou, ou dans des... Ou, ou dans des, Eh bien, en fin de compte, on les exclut. Et donc, il y a trois classes. Il y a euh, la classe de ceux qui sont les revenus du capital, donc les exploiteurs. Il y a la classe des esclaves salariés. Donc, euh, Parce que, ce que pour moi, ce que, ce je ne que... me sens pas différent de toi, Roger. J'ai accédé à la propriété oui, mais... il y a quelques années. Oui, Aujourd'hui, mais... je ne le suis plus. Mais c'est ma façon d'être par rapport à ce système. Je refuse d'être propriétaire tant que le système ne change pas. Mais c'est mon point de vue et ça ne regarde que moi. Mais... Je ne me suis jamais considéré comme propriétaire de quoi que ce soit, y compris pour mon corps. Je, te, je, te, je, te je suis simple locataire. Et je serai toujours locataire de ça, je vais devoir le rendre n'importe quand, comme le téléphone que tu tiens dans tes mains, je vais devoir le rendre à un moment donné. Il ne m'appartiendra pas, c'est fictif pour moi. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et ça n'engage que moi. Moi ce que je pense surtout, et ce qui est très dangereux, c'est qu'on est en train de, de dresser les esclaves salariés contre euh, les gens qui sont sous allocation, donc qui sont exclus de la société. Et c'est ça. C'est ça. En fait, ça que j'apprécie et... énormément chez toi, c'est parce que tu donnes la parole à l'autre. Et il est très important que l'autre nous rejoigne parce qu'on est un petit peu épuisé. C'est pas qu'on veut lâcher l'affaire, c'est bien le contraire. Mais on aimerait bien que l'autre nous rejoigne parce qu'on donne la parole faut, et on essaie de s'exprimer sur des sujets oh, qu qui, faut. pour nous, semblent quand même importants. Moi, je crois surtout qu'il faut rompre avec les gens qui opposent les salariés avec les allocataires. Et ce discours, je l'ai retrouvé chez Jean-Luc Mélenchon, oui. aux dernières présidentielles, où il parlait du travailleur détaché. Et donc ses propos étaient extrêmement racistes, et il disait que le travailleur détaché, en fin fait, de compte, il venait voler le pain du français. Voilà, et donc c'était des propos nationalistes, euh, euh, extrême-droitier, dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Et il faut comprendre... Il y comprendre, a, pour prier, pour voler, pour y a exactement, et la nationalité, tous les nationalismes. Le nationalisme, en germe, il porte tous les fascismes. Il faut bien comprendre que les revendications identitaires euh, elles se terminent souvent très mal donc les seuls peuples qui, qui est passé dans les dans les camps de concentration nazis, les roms et les juifs pourquoi parce que c'était des peuples euh, soit nomades oui. soit en diaspora donc des peuples sans état nation et ça ça gênait beaucoup les états nations et les ouais, états nations que quelque chose qu'on a quand même oublié l'hébreu au début c'était le meilleur euh... Le meilleur dans le désert, justement. Il n'y avait pas mieux qu'un Hébreu dans le désert. Voilà. Tu parlais de nomades. Les Hébreux, au début, c'est eux, c'est eux qui étaient dans le désert et qui guidaient les autres. Voilà. Surtout que l'homme, l'origine de l'homme, tous les hommes sont nomades. Parce que normalement, un homme, il, il, il marche 25 km par jour. C'est ça qui, d'ailleurs, la station debout. Euh, il, il, est, il est nomade. Le, la sédentarisation. Euh, va provoquer le pire et le meilleur. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est la révolu euh, révolution industrielle qui nous a apporté tout ça. Bah, pas uniquement, non. C'est-à-dire que on il les, pas de train les, les, les, les empires, pas de voiture, les avait, empires, des, les, les, mais... les, les gens qui, qui, qui veulent conquérir des territoires, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent conquérir le droit de lever tribut sur des populations. Donc, en fin de compte, tu, quand l'Empire romain s'étend, est-ce que le monde devient plus grand Non. Les, un empereur romain accapare une plus grande partie du monde et à partir de là, il met sous son joug les populations qui sont obligées de lui payer tribut. Mais en fin de compte, les populations, depuis tout le temps, ils ont sans arrêt un mec qui a l'armée et qui a la force et qui lui met des coups sur la gueule et qui lui dit « Donne-moi ça, donne-moi la moitié de ta récolte, euh, tiens, ta fille, elle est plutôt sympa, euh, j'ai envie de la baiser, tu me la files, voilà, c'est ça, c'est ça l'essence du pouvoir. Et comme disait Louise Michel, le pouvoir corrompt et le pouvoir qu'auront absolument. C'est pour ça que cette méfiance au pouvoir, on ne l'a pas chez tous ces gens qui revendiquent des mandats, d'être mandatés, mais ces gens-là ils revendiquent d'être mandatés, non pas pour nous représenter, mais pour défendre les intérêts de leur parti politique, pour défendre les intérêts de leurs syndicats, et de, des états-majors de leur parti politique et des états-majors de leurs syndicats. Donc on voit bien qu'aujourd'hui le travailleur ou le citoyen n'est pas défendu, parce que les états-majors syndicaux ou politiques ont pour intérêt les intérêts du parti ou du syndicat, et non les intérêts du travailleur ou des citoyens. Et donc aujourd'hui les peuples doivent réellement s'émanciper. Aujourd'hui les peuples doivent reprendre en main leur destin. Et ce n'est pas ni dans la rue, ni dans les urnes euh, qui, qui vont pouvoir faire ça. Parce que dans la rue et dans les urnes, c'est l'impasse. On le voit bien, regardez aux présidentielles, euh, toutes les présidentielles, en 2012. Par exemple, eh bien, les gens n'ont pas élu François Hollande. Ils se sont débarrassés de Nicolas Sarkozy. Voilà. Ils se sont débarrassés de Nicolas Sarkozy avec un type qui leur disait que son ennemi, c'était le monde de la finance. Voilà. Qui a fait d'Emmanuel Macron son ministre des Finances François Hollande Qu'est-ce qu'a fait ce ministre des Finances en 2015 Eh bien le projet Montagne d'Or en, en, en Guyane, dans, dans les colonies françaises. On va aller détruire une partie de la forêt vierge guyanaise pour extraire des nanoparticules d'or, comme nous l'a bien expliqué Gérald Lebrun, et aussi les jeunesses autochtones de Guyane que nous avons le plaisir de recevoir dans une de nos émissions Radar. Donc on le voit bien, tous ces hypocrites, les Nicolas Hulot, hein qui était quoi Il était quand même ministre de la transition écologique et de la solidarité de Emmanuel Macron, l'ex-ministre des Finances de François Hollande. Et qui a demandé à voter François Hollande Eh bien Michel Rivasi. Pourquoi on a demandé à voter François Hollande Pour fermer Fessenheim en 2012. Promis, c'est craché, juré. Fessenheim est fermé, ses deux vieux réacteurs de merde de même technologie que Fukushima. Ces gens-là... Toi, tu votes depuis quand mais moi, je vote depuis que j'ai 18 ans, donc... Oui, euh, qui en face Eh bien, moi, j'ai voté au moment de l'élection en 81 Mitterrand, mais parce que parmi, aussi, parmi les 100 promesses de François Mitterrand, tôt. eh bien, en 30 ans, il n'y avait plus aucune installation nucléaire. Mmh. En 30 ans. On, on a cru à Mitterrand, je crois, à Bien énorme. sûr, bien mmh. sûr, mais moi, j'étais jeune et con, donc j'ai cru à ce, à ce salopard d'extrême droite. Et je suis peut-être moins jeune et moins con, mais voilà. je suis pour et, et donc, ce salopard d'extrême droite qui, qui s'est mis des habits euh, de gauche euh, pour tuer le parti communiste français en, en faisant une OPA dessus, ce qui fait qu'après, il était sous perfusion du PS. Alors ça, bravo, le programme commun, ça a été la meilleure manœuvre de l'extrême droite pour tuer la gauche française. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des abrutis comme Yann Brossa, euh, candidat du PCF, avec euh, un petit fond vert et une petite virgule de merde à la mode insoumise. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que tous ces gens-là qui, qui faisaient partie, qui siraient les pompes des staliniens au moment où il y avait des gens dans les camps et que les apparatchiks, eux, ils, avaient, ils menaient grand train euh, en Crimée, dans leur villa, euh, avec les mafieux, eh bien, ces gens-là sont ces gens qui viennent de nous dire d'aller voter pour la gouvernance de l'Union Européenne. Mais moi, je vais leur parler en langage des signes et je vais leur dire quelque chose de très clair. Tu peux le faire avec un doigt. Voilà. Donc, comprenons bien référendum 2005, boycott 2019. cest il n'est pas question, à aucun moment, de, de transiger sur quelque chose de vital. Parce que si nous ne faisons pas ça en, deux, en 2019, eh bien, il ne faudra pas venir ah, pleurer en parce que tes affiches sont... en deux, entre 2020 et 2022. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Rémi Fraisse... Rémi Fraisse, il a été assassiné par un militaire sous François Hollande. Voilà, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et il y, a eu, il y a eu, non seulement il y a eu un non-lieu pour le gendarme qui lui a tiré une, une grenade contenant plusieurs dizaines de grammes de TNT euh, dans la nuque et dans le dos, non seulement il y a eu non-lieu, mais aussi euh, la, la question prioritaire de constitutionnalité a été rejetée par ce conseil constitutionnel de merde où siègent des gens qui ont été condamnés pour malversation. Voilà. Euh, comme l'ex-maire de Bordeaux, là. Euh, donc, il, il est important quand même qu'il y ait des gens qui expliquent et qui rappellent un peu tout ça, parce que après, tous ces gugus, ils viennent nous dire « Notre démocratie, notre démocratie, notre démocratie est en danger !» Ah oh là là notre démocratie, mais va te faire foutre ta démocratie, tu peux te la coller au derrière. Voilà. Moi, j'en ai rien à casser, j'en ai rien à péter, et réellement... Oui, faire interviewer, nous, pas. Oui, il n'y a pas de problème, Ça tiens, va vas-y. C'est <rire> radio... pour dire quoi Attends, vas-y, tiens le, que... okay, le, le micro, tiens le micro, tu dis ce que tu veux. Un, oui. deux, un, deux, un, deux. Bonjour tout le monde, je ne sais pas à qui je parle, hein. mais en tout cas, je suis enchanté. Un oui. un deux, un deux. Bonjour, je sur Facebook, hein. en direct. Je suis sur Facebook, hein. en direct. Radio Radar, Radio Radar, direct à République. Vous reconnu maintenant. Voilà. Oh putain, la vache, non, mais qu'est-ce que je vais faire Maintenant, tu vas... Devoir donner les autographes. Hein. Voilà. Non, mais la question, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette notoriété bah, Qu'est-ce qu que je vais en faire fait que tu moi, Je suis un peu perdu dans ce... <rire> Fais ce que tu peux, hein. Non, moi, sérieux, je suis un peu paumé avec ça. Mais vous, par... vous parlez de quoi, les gars Parce que de là, je prends tu... le micro... On a... On a essayé de parler un tout peu de, de... de, de l'amiante, du nucléaire, des pesticides, ah, oula, en ah, fin de ah, compte ah, de tout, ah, tout ah, ce qui ah, était exclu du grand débat. Du grand débat, du grand débat euh, des médias ou... du, du, du grand débat institutionnel et privé. Ah ouais, d'accord, ok. Mais dites-moi peut-être un sujet précis, peut-être que je pourrais donner mon avis. Bah, sur ah. l'amiante, la, par exemple, dans les établissements scolaires, qu'est-ce que en pensez qu ah, Je sais pas parce qu'en fait, déjà, l'amiante, je sais pas réellement ce que c'est. C'est quoi C'est l'isolant. Ah, un... L'amiante, ce sont des fibres minérales qui, mmh. euh, quand elles sont respirées, provoquent une maladie mortelle qui s'appelle l'asbestose c'est-à-dire c'est un cancer spécifique du poumon euh, quand tu as l'asbestos c'est que tu as respiré de l'amiante et il suffit parfois d'une seule inhalation de microfibres d'amiante pour déclencher des dizaines d'années plus tard un cancer mortel et donc il y a euh, dans les écoles il y a entre 30 et 70% des établissements scolaires qui contiennent de l'amiante. Et mm -hmm. plus les bâtiments sont vieux, plus cette amiante peut être dégradée et donc plus elle peut libérer des fibres d'amiante qui mm -hmm. peuvent être respirées par les professeurs et les élèves et mettre leur vie en danger. Mais quand ils crèveront, ce sera en 2060, tu vois. Ah, Qu'est-ce qu'on en a à foutre ouais, bon, on, <rire> on a le temps, on a le temps. temps. c'est comme le nucléaire. Simple question, à l'école. De quoi Et tu allé à l'école <rire> Pourquoi cette question oui, ah oui oui oui, parce oui Donc, parle de donc suis allé, tu peux te ouais. renseigner pour Donc potentiellement, va. je peux mourir en 2060. Tu peux te renseigner. Comme je peux donc, mourir avant. Tu, tu peux dire. te renseigner sur les établissements scolaires que oui. tu as fréquentés et demander euh, de, à leur diagnostic amiante pour savoir si éventuellement, en probabilité, tu ne pourrais, tu, tu pourrais pas, oui, si tu veux, tu pourrais pas développer une asbestose. Et nous, ce qu'on indique ici, c'est qu'aujourd'hui, ni en fait, le ministère du Travail, compte, compte, les, les voilà, travail ni le ministère de la Santé ne, ne, ne, ne s'occupent de faire ces études. Mmh. Non, il vote le, actuellement, le ministre de l'Éducation nationale a voté en touche vers les communautés, mmh. les communautés locales. Voilà. Donc, Roger, t'en le ok. okay. À, okay à moi de jouer. Ok, oh, à moi de jouer. putain, Bien. les Qu'est-ce que tu penses que ce soit le? le les, ben, les, les moi, moi j'ai les... une solution simple. Oui. On brûle l'amiante ah, Non, je, euh, Il faut faut tout brûler, tôt, faut tôt, tôt, il faut tout virer, il faut tout brûler non, et, tôt. Tôt. et tout refaire à neuf. Avec quelque chose de propre. L'amiante peut être détruite dans des fours spéciaux à plus de 1700 degrés. Ah ouais et donc c'est un déchet ultime qui effectivement peut être traité par incinération mais dans des installations ouais. euh, spécifiques et extrêmement chères. Et effectivement, il faut investir des milliards d'euros pour euh, débarrasser euh, mmh. notamment les établissements où on accueille un joint public de, de ce danger euh, mortel. Voilà. Mmh. Mais il faut savoir aussi qu'en France, le taux de l'eucémie chez les jeunes enfants à 5 km autour des installations nucléaires est plus fort que partout ailleurs mmh. alors c'est vrai qu'il y, mmh. y a eu des articles dans la presse j'ai perdu mon frère j'avais 10 ans ah oui d'accord j'en ai 5 ans okay. voilà donc euh, ah. c'est. Ah. la réalité c'est que je ne peux pas trop en parler parce que ma mère est encore en vie. D'accord. Voilà. Ah ouais, okay. Et la ouais. réalité, c'est que les médias nous parlent de Par choses. J'ai envie de pisser, c'est un euh, truc de malade. Oui, mais tu peux y aller. C'est ouvert. C est c est vrai. Vrai. <rire> ouais, pour nous, <rire> c'est ouvert. Ça, Ça n'attend pas. Il y a des choses qui n'attendent pas. Voilà. Donc, oh ouais. il, il est bien de, de pouvoir euh, alerter les gens et dire, notamment à tous les parents d'élèves que malheureusement l'État se défaut sur les collectivités locales, donc c'est à eux de faire la démarche. Merci pour... à Virginie, à toi. Merci à tous les gens. Merci à tous les, à Bruno, gens. À tous les, les gens. Alors il y a des groupes, il y a des groupes sur Facebook. Vie. Attends, il y a des groupes sur Facebook euh, qui vous tapez « amiante école, vous tapez Virginie du Pérou. Euh, il, faut, il faut réellement aller sur, aller sur ces groupes parce qu'il y a des renseignements pratiques. C'est-à-dire On dit où les parents d'élèves doivent à qui ils doivent s'adresser pour avoir ce bilan amiante qui est extrêmement important. Parce que lui, il donne la suspicion. C'est-à-dire On sait euh, qu'il y a de l'amiante. Euh, justement, euh, là j'appuie ce que tu es en train de dire. Virginie, elle nous dit texto, elle n'aurait rien pu faire. Sans... Les associations. Ouais. Voilà. Ah, ben je dis bonjour à Fatima parce que je vois que. Fatima, tu as, as disparu de Facebook, euh, je te passe le bonjour, voilà. Donc ce sont des sujets vitaux. C'est-à-dire que euh, c'est comme. Bon, je n'ai pas parlé non plus de, de relations internationales, si on en a parlé avec, avec, avec euh, Ali Mohamed al Nimer, mais on aurait pu parler aussi. Euh, de, de, ce la, qui se passe en de la Palestine, de ce qui se passe actuellement en Algérie. Oui. Et, et, et, non, non, non, non, non et, parle, et... parle, et... parle <rire> pas. Ça entendu ce qu'ils ont dit, sinon on vous coupe le gaz. <rire> oui. Voilà, donc, donc effectivement, et ce qui se passe par rapport aux étudiants, voilà. donc il se passe des choses extrêmement graves, et tout ce qui se passe d'extrêmement grave aujourd'hui, eh ben, bien sûr, ne fait partie d'aucun débat médiatique, parce que les médias, qu'ils soient classés d'opposition ou, euh, ou euh, comme on dit, euh, aux ordres du pouvoir, tous, ils font l'impasse sur les problèmes réels. Et donc, c'est pour ça que, personnellement, je ne, me re, je ne peux pas me revendiquer le Gilet Jaune. Comme je te l'ai expliqué, euh, il y a des gens qui se présentent euh, aux uniques élections de l'Union Européenne comme Gilet Jaune, et moi, j'estime que... Si, radio, exactement. S'il y a un véritable. S'il si y, si y a une véritable. S'il si si y a une véritable émancipation des peuples, elle, peut, vit, elle, elle, le peut, elle ne peut se faire. Mais Oui. Mais s'il y a une émancipation des peuples, elle, elle ne peut se faire qu'en refusant d'avoir des chefs. Et donc, moi, je suis le porte-parole de personne, ni de l'anarchie. Je parle en mon nom, Roger Nimaud. Si quelqu'un veut m'en mettre une, il vient. Je suis là de 19h à 20h sur la place de la. La République et de 21h30 euh, de 20h30 à 21h30 au Café Tabac, le de javet J'assume tout ce que je dis. Quand je dis que Emmanuel Macron est une criminelle crapule, euh, je l'assume. Quand je dis que le Premier ministre ne vaut pas mieux, je l'assume. Parce que ces gens-là sont des gens extrêmement dangereux et qu'il va falloir de manière insubordonnée et non violente eh bien, les mettre hors d'état de nuire, étant donné que je suis contre les peines de prison, mais qu'une confiscation des biens euh, mal acquis serait un minimum vital au niveau de la justice. Et je vais à toutes et à toutes vous dire à la prochaine fois, parce que là avec Marc, on va décider, comme on va devenir bimensuel, on va décider si c'est la première ou la deuxième semaine. Mais nos émissions, je pense, seront plus préparées et j'essaierai d'inviter des gens en live ou par téléphone pour que ça ressemble le moins à un monologue social. Voilà. À la semaine prochaine, peut-être. Merci, Roger. Merci, Marc.